à tous, alors aujourd'hui on est en train de réparer euh, les dégâts de l'automne. Comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai l'air sautatif, c'est un outil que j'aime pas trop mais là on est au jet. Vous voyez là les rouen qu'il y a eu euh, pour la récolte du maïs. Bon, je roule pas trop vite parce que bon il y, y a quand même des belles tranchées. Là c'était une partie qu'on avait essayé avec la 4 roues motrices mais après on a été obligé de devenir au chenille. Bon le boulot est pas top top. Il faudra que j'essaye de voir s'il y a d'autres réglages à faire pour essayer de niveler un peu ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là. Vous voyez ça colle un peu au, au rouleau c'est c'est encore gelé là ce matin là vous voyez les résidus là mais faut pas faut pas regarder le, le rendu c'est pas top hein. mais bon on va on va le labourer ça arrive à faire quelques là ça rebouche quand même bien le c'est vous pouvez voir il hein, ya Ma main, il ouais, y a environ des, des rouans de 15-20 15, 15 20 cm. Et voilà ce que ça donne. On espère qu'avec euh, un labour euh, au mois de, de mars ou avril. Ça a été compliqué. Euh, vous me direz, il oh, bah, fallait pas moissonner. Euh, mais on était euh, mi-novembre après ça s'est mis encore à pleuvoir et là comme c'est un limon où ça reste de l'eau souvent de l'autre côté là, euh, fallait sortir le maïs euh. On a quand même sorti 9 tonnes hectares là, du champ on sait sûr que là la structure euh, elle va pas se refaire Bon an mal an, euh, avec les chenilles moins de mal à, à la structure là, vous voyez l'eau est quand même partie et en nivelant avec l'air sotratif tant bien que mal bah. Ça ira pas trop mal, enfin, faut espérer. ça a l'air d'aller un peu mieux ça bouche un peu les roues bon là vous voyez la différence euh, ici là ça a été battu au chenille c'est un peu moins creux que qu'avec des pneus euh, j'aurais pas besoin normalement de, de reboucher quelques roues euh, et là bon c'est du limon alors ça va on la bourra ça euh, je sais pas peut-être euh, mois de mars ou, ou avril et ça arrive à faire des paquets de, de temps en temps là du du maïs, alors bon faut pas faut pas que j'aille plus bas et là euh, on va faire comme ça